l'initiation maçonnique. Le chemin initiatique est une voie qui permet d'accéder à l'initiation, à l'éveil de notre propre conscience. Le terme d'éveil est employé par de nombreuses traditions initiatiques pour désigner une amplitude de la conscience. Est-ce à dire que nous sommes nos Que la réalité dans laquelle on vit n'est qu'un rêve C'est en tout cas l'image la plus appropriée que ces traditions choisissent pour désigner la nature de ce qui fait notre quotidien. Elle considère que notre conscience somnole dans un environnement qui n'est pas le sien, un environnement onirique. Cependant, faisons attention de ne pas tomber dans les pièges que constitue le paradoxe du langage. Le terme de rêve et d'environnement onirique n'est pas l'exacte réalité, mais seulement l'expression qui s'en rapproche le plus. Aussi, ne restons pas liés par cette image. En effet, pour la conscience, tout est à la fois subjectif et réalité car c'est elle qui crée son environnement lorsqu'elle manifeste un intérêt. Ce n'est que parce que l'ego identifie l'un ou l'autre de ses environnements par rapport à sa spécialité qu'il considère être dans un rêve ou bien dans la réalité. L'initiation consiste à ce que la conscience se désidentifie, désidentifie de l'ego afin que la réalité et le rêve se confondent. La conscience et la réelle nature de chacun. En supprimant l'ego, on supprime l'acteur et le scénario. Mais le décor reste toujours le même. Non seulement il reste le même, mais qui plus est, on le découvre tel qu'il est. La vision du monde, telle que nous l'imaginons, est formatée par les attentes de la multitude de nos petits moi. Lorsque nous sommes pleinement présents, c'est-à-dire pleinement conscients et sans stratégie aucune, le monde nous apparaît tel qu'il est, non tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Bien évidemment, on conviendra aisément que cette désidentification n'est pas accessible à tout le monde en même temps, car il n'y a aucun intérêt à ce qu'il n'y ait personne sur les terrains et que tous soient assis dans les tribunes. L'initiation est à l'image d'un quelqu'un qui, accédant à la retraite, arrête son travail. Le retraité change de vie en se retirant de la vie professionnelle et perd ainsi l'intérêt que celle-ci procurait. Cependant... Bien que ses désirs professionnels soient annulés, la vie continue pour lui sous une autre, toute autre forme. Néanmoins, si tout le monde ne peut s'initier en même temps, chacun a les mêmes chances face à l'initiation. Elle est accessible à tous, si la volonté est réelle et que les efforts sont suffisants pour la réaliser. Autrement dit, il n'y a pas d'élu, pas un franc-maçon qui soit plus apte à la réaliser qu'un autre. Ce n'est qu'une histoire de choix et de volonté. Mais qu est qui est ce rêveur on peut penser, en supprimant tout anthropomorphisme, que si l'éveil est une amplitude de la conscience, le rêveur ne peut qu'être cette conscience même. Par conséquent, notre conscience en tant qu'individualité n'est qu'un degré de cette conscience unique. C'est la conscience universelle qui, en rêvant, crée notre individualité et toutes les inspirations de nos, tous nos petits mois. Nous aurons compris que chacun d'entre nous n'est pas un être unifié. Nous sommes constitués d'une multitude de personnages qui varient en fonction des situations. Nos petits moi sont ces différents personnages. Ce qui revient à dire que sur le chemin initiatique maçonnique, la lumière en tant que conscience est un acteur, autrement dit un ego qui joue un rôle. L'initiation consiste alors à supprimer le rôle pour que l'acteur soit sans emploi. La conscience universelle, crée la conscience individualisée en s'oubliant partiellement elle-même. Ce n'est que de la sorte que le jeu peut non seulement exister, mais qui plus est, peut perdurer sans l'assitude aucune. Le chemin initiatique maçonnique, par son rituel et ses symboles, nous permet de comprendre cette action qui consiste à nous désidentifier du rôle que nous sommes et ainsi découvrir notre réelle identité, qui n'est que conscience même. Cette désidentification s'obtient progressivement en recouvrant la mémoire par le recueillement sur soi. Et nous verrons que le rituel maçonnique avec ses symboles ne nous explicite que cela. Au fur et à mesure de nos recherches, on acquiert peu à peu la certitude que nous ne sommes pas ce corps physique, mais que celui-ci est l'instrument propre à nous permettre de réaliser toutes nos actions. La problématique réside uniquement dans le fait que, le monde matériel étant notre seul point de mire, nos désirs guident nos actions. Le recueillement sur soi permet de comprendre que la somme de tous ces désirs n'appartiennent qu'à nos petits mois qui nous emprisonnent et nous maintiennent dans ce jeu de rôle. Nos passions sont insatiables et nous ne sommes jamais repus. Si a-t-on assouvé notre soif de ceci, nous avons faim de cela. Nous ne sommes qu'un puissant fond, qu'un ventre qui se délate au gré de nos envies. Nous en sommes même réduits à créer artificiellement nos plaisirs, à l'image de celui qui porte des chaussures trop petites pour lui, uniquement pour éprouver la joie de pouvoir les retirer. Chaque petit moi a ses propres désirs, mais qui puisait ses désirs le maintiennent en vie. Prendre conscience de cela, c'est faire émerger la volonté qui permet de dépasser tous ces personnages afin de s'unifier, unir ce qui était part, ses pensées, et parler d'une seule et unique voix. La plupart des fumeurs, bien qu'ils prennent plaisir à fumer, souhaitent néanmoins aussi arrêter. Cependant, tant que cela n'est pas ancré dans leur conscience, leur volonté n'est pas suffisante pour pouvoir le réaliser. Lorsqu'ils y arrivent, ils se rendent compte qu'arrêter de fumer est d'une facilité déconcertante. Que la cigarette les maintenait prisonniers, que le plaisir qu'elle leur procurait était finalement infime au regard de la liberté dont elle les privait. Le chercheur de lumière se retrouve dans le même cas de figure. Bien qu'il ait les deux pieds ancrés dans la matérialité, il a aussi l'envie de s'en défaire, car il pressent la liberté. Cependant, il faut être persuadé que bien que ce détachement ne soit pas aisé, il, réalise, il reste néanmoins possible. La conscience ne cesse de vouloir s'émanciper dès qu'elle prend conscience du jeu, qu'elle découvre qu'elle est entravée par ce qui fait l'individualité. On ne peut s'engager pleinement sur le chemin de l'initiation maçonnique qu'une fois qu'on en a eu accès à une fenêtre. La beauté du paysage qu'un bref regard nous permet de contempler devient le moteur de notre recherche. Tant qu'il ne nous est pas permis d'avoir accès à une fenêtre, nous restons dans l'obscurité. Et tout ce que l'on peut dire du chemin initiatique n'a pour le coup aucun sens. À l'instar du RTT qui est à l'opposé de celui qui est toujours en activité, l'initiation est à l'opposé de l'action sociétale. On ne peut vouloir rester dans le bocal et en même temps vouloir s'en échapper.